Bonjour à tous et bienvenue sur cette Web TV de Ville et villages Internet. Je suis Constant Delatte de l'association Débalab, association des professionnels de la concertation. Et je vais animer cette Web TV qui porte sur la connectivité des territoires ruraux. J'ai avec moi aujourd'hui euh, Monsieur Claude Demangeon. Vous êtes maire de Bouan et et euh, également à, à l'AMRF euh, de Haute-Saône, Association des maires ruraux de France de Haute-Saône. Euh, monsieur Olivier Jipé, vous êtes euh, responsable de la société Pebble, euh, qui, euh, qui travaille sur la fibre radio. Vous nous expliquerez justement ce que c'est. Euh, alors sur notre sujet, Monsieur Demangeon, est ce que euh, vous pouvez euh, euh, introduire la question et, et nous expliquer l'enjeu de la connectivité des, ter des territoires ruraux et notamment par rapport aux exigences aujourd'hui de, de passage au numérique, de dématérialisation il y avait deux, deux problèmes. Deux problèmes, comment communiquer avec le citoyen, mes administrés, et comment transmettre tous les documents qui concernent la commune à la perception, entre autres, ou à la préfecture. Aujourd'hui, tout est dématérialisé dans ma commune. Tout est dématérialisé au niveau de la perception, au niveau des documents. Tout est transmis par voie dématérialisée. Deuxième problème, comment communiquer avec les citoyens on n'a plus de pariteurs. On avait comment transmettre les informations pour que ce soit rapide. Alors dans ma commune, on a la, la possibilité de transmettre ces informations par l'intermédiaire par des adresses internet. On a la possibilité de communiquer avec eux par le site qui a été créé au niveau de la commune. Et pour être encore plus rapide, on a l'utilisation de panneaux pockets. Les panneaux pocket, qu'est-ce que c'est Sur le smartphone. Vous avez une application qui s'appelle Panneau Pocket. Et la, la, pour le citoyen, pour, pour l'administrer, le coût, c'est enfin, gratuit. Pour la collectivité, c'est 130 euros. Enfin, pour ma collectivité, c'est 130 euros à l'année. Et ça je permet de faire passer un message directement. Ah, je vous montrerai tout à l'heure sur mon téléphone, sur mon smartphone. Vous verrez que oui, ça passe bien. D'accord. Donc ça veut dire que la collectivité peut ainsi envoyer un message Auprès des administrés qui, qui ont l'appli et qui, qui sont... Exactement. C'est-à-dire que la communication est pratiquement en temps réel, puisque sur leur smartphone, ils ont une alerte au moment où je transmets cette information ou cette alerte, si jamais il y a une alerte inondation, vent ou autre. D'accord. Ça répond à un enjeu donc, de, de dialogue entre la collectivité et les administrés. Et qu'en est-il de la, la connexion Internet en général dans une commune rurale comme la vôtre et de cette problématique, disons, à un niveau aussi départemental alors, euh, au, quels sont au, les enjeux Au niveau du département, toutes les collectivités, que ce soit communes, communautés de communes ou le département, on est tous solidaires pour une action numérique qui a été créée par l'intermédiaire du syndicat Haute-Saône Numérique qui installe la fibre dans toutes, les, dans toutes les communes. La fibre, donc le très haut débit, bah, qui, qui n'était pas euh, présent auparavant. Exactement. Alors dans ma commune, je n'ai pas encore la, je pas la fibre puisque je, je, on a... On a choisi d'aider ou de, de comment on a, on a choisi d'installer la fibre là où le débit était le plus faible. Oui, il y a des, est des communes où Internet était très Exactement. mauvais et donc on a oui. décidé de les équiper en priorité de la fibre. Tout donc C'est un programme sur plusieurs années et qui engage des Pas investissements importants. Bien sûr, bien sûr. Donc chaque chaque commune participe au financement. Euh, ça nous coûte 9 euros par an, par habitant, pendant 10 ans hein, quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est la différence entre la, la le, comment, le citoyen. La... Au niveau des territoires ruraux, on n'est pas aidé à ce niveau-là. Les... C'est-à-dire que les opérateurs ne viennent les pas Les opérateurs de même. ne viennent pas si ça ne leur rapporte pas d'argent. Il n'y a pas assez d'abonnés de, de, potentiels Tout à fait. pour faire venir un opérateur de lui-même. Donc on n'a pas tendu les opérateurs. On s'est tous pris par la main et on a tous investi. D'accord. Et donc, vous êtes sur un plan de déploiement à quelle échéance de la fibre Encore 4 ou 5 ans pour que ce soit sur tout le département. D'accord. Tout le département, en 4 ou 5 ans. Donc, la Haute-Saône, à ce titre, est en avance. Euh, on est en avance par, par rapport à certains départements. Ouais. Donc, on est tous pour le numérique. Il hein, n'y a pas... D'accord. Monsieur euh, J.P., pouvez-vous nous, nous donner un, un autre aperçu, de, une autre approche euh, de, de la question de la connectivité des territoires ruraux par rapport à, à, à votre activité euh, Oui. Donc en fait, ce le... n'est pas vraiment une autre approche, c'est juste pour un petit peu euh, enrichir euh, la vision euh, sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement, on a dans un monde de dématérialisation des échanges, donc, que ce soit entre les communes et les administrés, mais aussi euh, des, euh, des, des flux et des, euh, des services, euh, que ce soit pour, pour les entreprises notamment. Euh, et donc les enjeux de transition numérique sont très importants et deviennent extrêmement critiques sur des sociétés, puisque de notre côté on n'adresse que des sociétés, les entreprises, donc je les entreprises euh, sur des, des territoires qui peuvent être plus ou moins isolés euh, numériquement. Euh, alors euh, on est euh, dans le cadre d'une un, numérisation de la France c'est à dire d'un accès au très haut débit plus de 30 mégabits je rappelle euh, d'ici 2022, 100% du territoire c'est l'objectif euh, qu'on s'est fixé sur le plan France-Très-Haut-Débit euh, et aujourd'hui la problématique et là je pense que ça a été assez bien euh, illustré c'est que quand on parle de très haut débit tout le monde pense à la fibre optique or la fibre optique peut prendre 4-5 ans voire plus, voire ne jamais arriver du tout sur certaines zones c'est une volonté politique qui a permis en Haute-Saône, par exemple, d'envisager que dans cinq ans, elle soit là partout. Mais ce n'est pas oui. le cas partout. Mais euh, l'essentiel, le... c'est qu'il faut le financer et tout ça. Et donc euh, sur des, des abonnés ou des exploitations, euh, je ne sais pas, agricoles euh, très isolées, on peut se retrouver parfois avec euh, zéro financement pour aller déployer du très haut débit sur ces zones là et personne ne paiera. Donc euh, la réalité, elle est là. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des technologies alternatives et que euh, pour adresser des entreprises je parlerai que des entreprises. Euh, il y a des solutions, des options qui sont encadrées euh, techniquement, mais aussi commercialement au travers du plan France Très Haut Débit pour aller adresser ces entreprises euh, isolées. Et donc l'une des technologies, c'est la radio, la radio. Euh, qui permet d'avoir un déploiement. Parce que même si on a la fibre optique sur certaines zones, restent les délais qui peuvent être parfois très très longs, et restent les coûts, donc ce qu'on appelle les frais d'accès au service, les FAS, qui pour des TPE ou des PME peuvent être extrêmement coûteux, euh, encore euh, relativement hauts et totalement euh, non viable économiquement. Alors la radio, c'est quoi Alors la radio, c'est simplement se servir des réseaux radio, hertzien euh, pour aller euh, capter, en gros, réceptionner euh, du très haut débit, comme on, on a pu le, le vivre en, en termes de transition avec euh, la télévision, parce qu'auparavant la télévision a été euh, câblée, ensuite on a migré euh, euh, pour faire de la télévision HD euh, sur du numérique hertzien donc la TNT euh, et tout ça, ce sont des technologies qui permettent aujourd'hui de, de réceptionner du très haut débit Internet par les ondes radio. D'accord, l'idée de, de mettre des terminaux sur les façades ou toits, euh, donc en extérieur de bâtiment et pour aller raccorder les infrastructures des entreprises. D'accord, donc aujourd'hui, une société comme la vôtre a la possibilité de proposer une solution entreprise par entreprise de connexion très haut débit via des ondes radio, donc indépendamment d'un d'un déploiement de réseau fibre qui, qui risque de ne pas arriver dans certaines zones. Tout à fait. Donc, euh, sur un délai qui est beaucoup plus court et des coûts de déploiement qui sont bien inférieurs. Quel genre de délai Le délai, on est entre 4 et 6 semaines et sur des coûts qui sont entre le tiers à euh, un cinquième du, du prix de, de la fibre optique. Après, il reste des limites sur le débit parce qu'on n'arrivera pas aux performances du, euh, du, euh, de la fibre optique. Euh, donc, sur, sur une ligne 100 méga euh, symétrique par exemple sur une euh, ligne professionnelle euh, mais on est sur des raccordements qui sont au-delà de 30 mégabits et qui pour un, un grand nombre de, de professionnels peuvent suffire D'accord, si je comprends bien euh, les deux solutions que vous évoquez euh, chacun sont, sont très complémentaires euh, dans, dans le cas de, de la solution que vous envisagez qui est accessible euh, c'est point par point, client par client, entreprise par entreprise. Finalement, ça apporte une solution à éventuellement une entreprise ou une collectivité qui, qui voudrait se connecter par ce biais là, mais pas au particulier. Alors, oui, tout à fait. Alors effectivement, sur la partie euh, euh, on va dire, retail, donc particulier, euh, il y a aujourd'hui euh, un guichet qui a été ouvert pour ce qu'on appelle le THD radio donc sur, euh, auprès de l'ARCEP. Et qui vise à dresser euh, sur une fréquence spécifique ou des bandes de fréquence spécifiques euh, du très haut débit pour les particuliers euh, sur un, disons une visibilité à, à deux ans euh, et qui permettra de raccorder euh, facilement des particuliers aussi sur des zones isolées. Donc à terme, ça pourrait, ça pourrait être le cas également. Est-ce que, euh, en, en entendant parler de cette solution, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Demangeon, avec votre, le recul que vous avez sur le, le territoire de la haute saône Sur la Haute-Zone, on n'a pas. Enfin, sur la Haute-Saône, on a pas trop ce problème puisqu'on ne l'aura plus. On l'aura plus puisqu'on va déployer la fibre accessible à tous. C'est l'objectif. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça peut être une solution qui est intéressante pour les zones reculées. C'est sûr, oui, y compris dans un territoire où on met la fibre. ça peut. Ça, ça être peut être un plus. complément. On parle des zones isolées, mais il y a aussi un, un débat autour des. Enfin, L'enjeu principal, il est surtout euh, de parer aux délais qui peuvent être parfois très très longs de raccordement de certaines entreprises. Et son, les enjeux sont l'emploi, de préserver l'emploi sur un bassin d'activité d'une commune donnée. Euh, Est-ce que dans un cadre de transition numérique, des entreprises peuvent patienter un an, deux ans, trois ans, quatre ans euh, d'être raccordé au, au très haut débit et, et maintenir euh, un parc alors que déménager sur euh, une zone périurbaine leur permet d'avoir euh, cette activité, d'assurer leur transition numérique. Alors, bien sûr, sur la haute zone, je ne parle que de la haute zone parce que c'est ce que je connais le mieux, euh, on, a, on a décidé de raccorder les entreprises en priorité, bien sûr. C'était le plus important. Oui, parce que là, il y a un vrai enjeu de délai pour les entreprises pour une connexion plus efficace parce que les exigences aussi, de, vous parliez de l'administration tout à l'heure euh, au sujet de la, de la demande hein, de, de documents numériques, etc., les demandes augmentent, donc il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir être connecté pour pouvoir euh, rester dans la course, euh, dans l'économie. Oui, tout à fait, on, on peut parler par, par exemple des, des plateformes logistiques de la grande distribution mmh. euh, qui sont parfois localisées sur des zones périurbaines, euh, sont des applicatifs métiers qui, euh, entraîne des, euh, la traçabilité de stock, la gestion euh, d'actifs euh, sur, le, sur le site, euh, des, de la traçabilité sur les flux, euh, de, la télé, de la télésurveillance, euh, ben, des tas d'applicatifs de, de, oui. métiers qui euh, ne peuvent pas toujours être assurés de façon euh, pérenne euh, ben, en exploitation lorsqu'ils sont hors des, des zones de couverture. Et donc on peut être confiant aujourd'hui que on va pouvoir sauver de l'emploi en milieu rural en connectant les territoires. C'est une nécessité. Si on veut continuer à exister, il faut qu'on existe par le numérique, même en milieu rural, bien sûr. Absolument. Merci pour cette parfaite conclusion de notre Web TV. Je vous remercie. On se retrouve cet après-midi pour d'autres sujets.